J'aime beaucoup l'idée que le leader n'est pas quelqu'un qui apporte des réponses, mais le leader est quelqu'un qui pose des questions. Donc, j'adore cette idée-là. Euh. Donc, prise de décision, qui va prendre les décisions ben, Forcément, pas. Euh, ça ne va pas être fait de manière centralisée, ça va être fait de manière... Euh, euh, distribuer chacun va prendre les décisions qu'il faut prendre à son niveau euh, et ça est-ce qu'elles vont être prises de manière collective hein? euh, alors on pense au vote ou autour de table ou au consensus ou etc non je pense pas non plus que ça va se passer comme ça on peut pas on peut pas se permettre c'est pas assez rapide etc par contre euh, je alors là, l'émergence a un sens parce que euh, le collectif permet ça, le, le collectif va faire émerger des décisions logiques, pour, euh, le fait d'être un environnement collaboratif, d'avoir accès à beaucoup de parties de l'entreprise, de travailler avec, euh, euh, de, de passer de l'information, de donner de l'information et puis d'en voir apparaître. D'autres parties de l'entreprise, ça va faire que les décisions vont, vont il va y avoir une prise, ça va être logique de partir dans un sens et pas dans un autre. Donc décision distribuée, décision émergente, donc la prise de décision, oui, elle est différente, euh, on va beaucoup moins euh, être dans euh, l'analyse euh, rationnelle. Euh, D'informations euh, et d'indicateurs de, de, euh, de performances et autres avant la prise de décision et beaucoup plus être euh, à l'écoute euh, de euh, de ce que justement les environnements collaboratifs vont faire, vont faire sortir. Donc c'est dans tout l'amont que ça va être, euh, que ça va changer. Ok? dans toute la partie euh, pour prendre une décision, pour avoir de l'information. Donc toute la partie acquisition de l'information euh, se fait euh, totalement différemment. Alors en plus, on commence à parler de Big Data qui va encore euh, donner euh, euh, une, euh, une dimension différente. Euh, mais euh, les indicateurs... Euh, les indicateurs de performance en eux-mêmes, c'est aussi un sujet sur lequel je travaille régulièrement, les indicateurs de performance sont aussi des choses qui rigidifient l'entreprise et qui, qui, qui, la, qui ne lui permettent pas de s'adapter suffisamment vite au marché, voire de se transformer suffisamment vite. Les, les KPI, les Key Performance Indicators dont on parle régulièrement, euh, qui sont portés au nu, euh, c'est quelque chose qui est très euh, sclérosant pour une entreprise. Et voilà pour la prise de décision. Prise de décision distribuée ou répartie, c'est encore mieux distribuée. Et surtout, la réflexion en amont de la prise de décision est totalement différente.